Bonjour mes beautés, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui avec un autre épisode de la série euh, grossesse et, et maternité Donc aujourd'hui je vais vous parler de ma liste de naissance. On va partager ça en plusieurs épisodes puisque ça sera euh, ennuyeux de vous faire toute la liste dans un seul épisode Ce sera vraiment long Donc aujourd'hui on va parler uniquement de la partie euh, alimentation du bébé euh, Qu'est-ce que j'ai fait avec Cyrine Qu'est-ce que je compte faire avec euh, le bébé qui arrive donc je vais vous parler de tout ça, ce dont j'ai besoin, ce dont euh, les choses qui m'ont été vraiment utiles et les choses qui qui m'ont pas été utiles euh, quand j'ai accouché de Cyrine. Donc je vais essayer de partager avec vous mon avis personnel. Après, euh, voilà, chaque maman fait, euh, fait les choses comme elle veut. En tout cas, j'ai juste envie de vous dire que voilà, c'est des choses que je vous montre parce que euh, je les ai testées avec Cyrine et euh, voilà je m'en passe plus je compte le, les réutiliser on commence tout de suite donc pour commencer pensez à avoir si vous souhaitez allaiter bien sûr euh, pensez à avoir des vêtements qui s'ouvrent facilement devant euh, qui vous permettent d'allaiter rapidement c'est à dire euh, éviter tous les vêtements qui sont un peu euh, gênants et qui ne vous permettent pas d'allaiter rapidement c'est-à-dire des, des vêtements qui s'ouvrent avec des boutons ou une fermeture éclair. Ça, c'est vraiment, très, vraiment très utile quand vous voulez allaiter. Deuxièmement, euh, pensez à avoir des soutiens-gorges spécial allaitement. Donc, vous pouvez les, les, les, les trouver dans n'importe quel magasin comme, euh, comme Orchestra, Prémaman par exemple. Comme, euh, des, je sais pas moi, Verbaudet, vous pouvez en trouver. Euh, cherchez aussi euh, du côté de CA... Euh, un peu partout vous allez trouver des soutiens gorge qui sont vraiment très confortables et que vous pouvez ouvrir qui, qui ont une petite ouverture donc vous les ouvrez pour pouvoir allaiter facilement après euh, si vous avez euh, on va dire un surplus de lait parfois il y a des, voilà, ça dégouline un peu, il y a du lait qui sort au moment où vous n'allaitez pas donc c'est bien d'avoir des coussinets d'allaitement comme ça en coûtant il y a des coussinets qui sont jetables, d'autres qui sont réutilisables comme ceux-là. Voilà, ils viennent dans un petit panier comme ça. Donc comme cela, ils viennent dans un petit filet comme ceci pour pouvoir les laver à la machine. Donc vous les mettez ici et vous les passez à la machine à laver. Autrement, je vous montre un coussinet à quoi ça ressemble. Donc un coussinet, c'est comme ça. Donc vous les mettez sur votre poitrine et ça évite de salir ses vêtements ou de salir son soutien-gorge quand il y a euh, du lait qui, voilà, qui sort au moment où vous n'allaitez pas voilà ça c'est très important et pour l'allaitement aussi donc si vous souhaitez allaiter pensez à avoir euh, cette pommade là qui s'appelle euh, lancino euh, l'anolin HPA l'anolin ça c'est pour euh, les tétons Voilà. Euh, elle est 100% naturelle euh, hypoallergénique euh, franchement c'est est un truc incroyable donc, euh, avec cette pommade-là, vous n'avez même pas besoin de vous laver euh, la poitrine ou les tétons pour pouvoir allaiter une deuxième fois. C'est-à-dire, même si le bébé, il, il, ça, ça, ça arrive quoi, quand vous allaitez et que vous l'avez encore sur votre poitrine, même si le bébé avale voilà, un petit peu de, de cette pommade-là, ce n'est pas un problème parce que c'est 100% naturel. C'est fait à base de laine de mouton. Donc, je vous conseille vivement... Cette pommade-là, cette marque-là, cette... voilà, vous voyez la couleur, c'est le top du top pour guérir aussi euh, la peau qui, qui, qui se fissure au niveau des tétans. Ça fait super mal au début, surtout, voilà, vous n'êtes pas habitué, votre première euh, grossesse, votre premier accouchement, premier bébé. Euh, vous avez du mal à trouver la bonne position du bébé et le bébé, ne... voilà, vous ne savez pas le positionner et comment... Il faut une manière pour que le bébé puisse attraper le tétan pour pouvoir téter. Donc parfois quand c'est mal fait, vous avez automatiquement des fissures. Et euh, pour euh, y remédier, vous avez impérativement besoin de cette pommade là que je vous recommande à 100%. Voilà, il y a des mamans qui souhaitent allaiter, il y a d'autres qui ne peuvent pas allaiter pour une raison ou une autre. Parce qu'elles travaillent, parce qu'elles euh, qu n'ont pas assez de lait, parce que peu importe, donc moi pour Cyrine par exemple, je n'ai pas allaité pendant longtemps, j'aurais aimé, parce que je sais que c'est vraiment très important d'allaiter son bébé le lait maternel c'est un, un truc c'est juste magique mais malheureusement ma fille avait, elle avait des problèmes de régurgitation mon lait était trop liquide et à chaque fois que j'allais chez le médecin ou la sage-femme elle venait etc, euh, on me disait qu'il faut par exemple euh, éviter les produits laitiers, ne pas manger ceci, ne pas manger piquant, pimenté, ne pas manger, euh, ne pas manger tout ce qui est acide, tomate, euh, jus, il faut éviter tout ça. Et j'ai tellement évité de choses que mon lait était très très liquide. Et chaque fois que j'allaitais ma fille, elle régurgitait tout de suite. Elle avait des, des, des problèmes de même limite parfois elle s'étouffait avec son lait, avec le lait que je lui donnais. Euh, elle s'étouffait et donc ça m'a fait peur. Et au final on a été voir et donc au final on a été voir le pédiatre qui m'a suggéré de lui donner un lait euh, en poudre qui soit assez épais pour éviter tout ce qui est régurgitation. Donc voilà, j'avais pas trop le choix. J'ai allaité les deux premiers mois, mais c'était une catastrophe. Ma fille pleurait tout le temps. Euh, elle était pas rassasiée parce que j'en avais pas assez, j'étais épuisée parce que je mangeais presque rien euh, J'ai quand même eu une mauvaise expérience avec l'allaitement on va dire Donc cette fois-ci, Inch'Allah, je compte allaiter, certes J'espère que le bébé n'aura pas le même problème euh, que Cyrine avec le, les régurgitations Donc je compte allaiter, mais je compte aussi alterner avec euh, du, du lait en poudre. voilà euh, pourquoi Parce que tout simplement, euh, j'y crois vraiment. Hein, que bébé qui, euh, qui prend un banc vibrant, <rire> avant de dormir la nuit, il fait ses nuits... Euh à l'âge de, de, de un mois, même pas, il commence à faire ses nuits. Alors que bébé, à l'été, euh, il est tout le temps collé à sa maman, euh, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, et puis euh, les réveils nocturnes, bonjour. Donc, euh, pour pouvoir s'en sortir, je pense, euh, alterner, ou, ou limite la journée, donner le sein, et euh, le soir, du, donner uniquement le biberon. Donc voilà, ça c'est mon avis personnel. Je respecte aussi les autres mamans qui privilégient uniquement, exclusivement euh, L'allaitement naturel, il y a d'autres mamans qui refusent d'allaiter pour une raison ou pour une autre Je respecte aussi leur avis, c'est leur choix D'ailleurs c'est pour ça que maintenant dans les maternités c'est quasiment interdit De euh, harceler euh, la maman euh, pour, euh, pour qu'elle allait de son bébé Parce que euh, je sais que moi quand j'ai accouché de Cyrine C'était impératif de demander à la maman de à une maman d'allaiter son bébé, etc. Maintenant, c'est interdit, on ne le demande plus aux mamans dans les maternités. Euh, euh... Il y a certaines mamans aussi qui euh, veulent allaiter, mais euh, qui se retrouvent, euh, voilà, elles ne sont pas tout le temps disponibles. Au bout de trois mois, elles doivent euh, reprendre le travail, leur boulot, etc. Donc, il y a une chose que vous pouvez faire, vous pouvez tirer votre lait, mais... Je vous déconseille ce genre de tirelet que vous avez, Voilà, celui-là, c'est un Philips Avent. Je l'avais acheté sur Amazon. Il euh, y a un petit bon bouton, voilà, quand j'étais enceinte de Cyrine je l'avais acheté. Mais c'est une galère. Voilà. Les tirelets manuels, c'est juste une catastrophe. Je ne vous recommande pas du tout. Donc, ce que vous pouvez faire. Euh, vous pouvez aller euh, dans une pharmacie ou, euh, voilà, euh, le magasin, comment on appelle ça Je ne sais pas comment on appelle ça, c'est un magasin parapharmaceutique euh, de votre mutuelle, de votre assurance maladie. Et vous pouvez louer un tirelet électrique pour un certain temps. Donc ça se loue, oui, c'est possible. Euh, vous pouvez le louer par jour, par mois, peu importe. Donc le prix est vraiment, je pense que c'est du 35 centimes ici en Belgique euh, pour la Crystal Lake Mutualität. Euh, c'est du 35 centimes par jour un truc comme ça, donc vous pouvez le louer pour je sais pas, 3, 6 mois, je sais pas c'est à vous de voir vous pouvez tester avec un mois ou une semaine et euh, voilà, après euh, c'est à vous de voir, mais je vous conseille des tire euh, électriques parce qu'un tire manuel c'est vraiment galère, et bien sûr le lait maternel que vous tirez, vous pouvez le conserver euh, au réfrigérateur par exemple, on continue maintenant avec du lait en poudre alors, ce dont vous avez besoin, c'est des biberons, bien sûr. Les biberons, il y en a tellement de catégories, de types, de je sais pas quoi. Et parfois, on est perdu, surtout quand on est nouvelle maman. Alors, moi, personnellement, ce que j'avais utilisé, c'est les Philips A20 avec des tétines type Natural. Voilà. Parce que j'ai d'autres tétines, voilà, euh, classique, je pense. Ouais, ouais voilà. Ça, c'est une tétine classique, vous voyez. Et ça, c'est Natural naturel ce n'est pas la même chose donc je franchement j'ai j'ai pas eu de soucis avec les... les naturels elles sont magnifiques par contre pour le type de vibrant, donc vous aurez besoin de vibrants petits et euh, grands voilà les moyens ça sert pas à grand chose au début il faut privilégier plutôt les vibrants en verre comme ceci voilà petit ou grand peu importe ça dépend de vous euh, en verre c'est vraiment nickel euh... entretien facile euh... Vous pouvez les faire bouillir, etc. Les stériliser. Euh, ça vous évite d'utiliser le plastique. Même si ceux en plastique de chez Philips Avent sont euh, sans bisphénol, sans BPA. Donc, du coup, euh, voilà, ils sont vraiment de très bonne qualité. Donc, il n'y a pas de souci à utiliser en plastique aussi. Euh, ça dépend de vous maintenant. Euh, pour les tétines. Donc, les tétines, euh, ça varie. Alors, je vous explique. Quand vous achetez un petit biberon comme celui-là de chez Philips Avent, vous avez des tétines qui viennent avec. Ça, c'est la naturelle. Et vous avez le numéro 1 ici qui est marqué, c'est-à-dire qu'il y a un seul trou. Et ça, c'est un flux euh, euh, réservé pour les nouveau nés cest C'est-à-dire, s'il y a deux trous, ça fait un peu trop pour le bébé. Donc, un seul trou, ça va. Maintenant, si vous voyez que votre bébé euh, tire bien et ne s'étouffe pas, vous pouvez augmenter le, le flux en mettant une, une tétine. Numéro 2, voilà comme celle-ci, ici c'est marqué numéro 2 Vous pouvez les acheter à part bien sûr euh, Numéro 2 ça veut dire que ça contient deux trous Et c'est à partir environ de 1 mois jusqu'à 3 mois euh, Après voilà, vous pouvez acheter numéro 3 jusqu'à numéro 4 Si vous achetez des tétines classiques, comme ça euh, Chose que je ne vous recommande pas trop Le trou il est vachement plus gros je trouve que ça ressemble à du 4, c'est un flux 4 par rapport au naturel, mais je vous recommande vivement les biberons comme ça de chez Philips Avent, comme ça ou comme ça, vous voyez j'ai en plastique et en verre, c'est les mêmes, avec la tétine natural, naturelle, c'est les meilleurs, euh, ça évite d'avoir des coliques, bien sûr on ne peut pas échapper aux coliques, ça c'est clair. Mais euh, voilà, ma fille les prenait facilement, il n'y avait pas, voilà, ça j'avais pas l'impression que ça coulait, ça passait pas de travers. Et puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez aussi les laver, les passer au micro-ondes, les laver au lave-vaisselle. Euh, voilà, je vous montre aussi que vous pouvez carrément les enlever et bien les nettoyer. Et vous pouvez les, les passer aussi au stérilisateur. Donc euh, voilà, ça c'est des choses que je vous recommande, les vibrants, parce que parfois vous vous réveillez la nuit et vous vous retrouvez avec plein de vibrants sales vous n'avez pas un vibrant propre donc plus vous en avez mieux c'est euh, voilà moi j'ai deux petits moi j'ai deux pour le flux numéro 1 deux pour flux numéro 2 deux, deux pour flux numéro 3 deux pour flux numéro 4 et puis j'en ai euh, un ou deux qui sont comme ça grand et euh, voilà, ça c'est quand bébé commence à prendre le biberon, tout seul il est grand euh, voilà, voire plus de 6 mois on va dire ensuite bien sûr pour le lait vous aurez besoin de dosettes au cas où euh, vous pensez parfois c'est bien de préparer des petites dosettes comme ça parce que si vous n'avez pas le temps et que bébé a faim et pleure, c'est bien d'avoir du lait dans les dosettes c'est à dire que vous ouvrez votre dosette, vous la versez directement euh, dans le biberon vous mettez de l'eau et voilà, vous mélangez, ça vous prend quelques secondes. Je ne vous recommande pas les, euh, ces petites machines-là qui préparent euh, le lait. Euh, ça ne sert à rien, franchement, c'est une perte d'argent. Sinon, vous avez des, des, des dosettes comme ceci qui se clipsent. Ça prend beaucoup moins de place. Et ça, c'est génial, euh, surtout si vous comptez sortir. Et les dosettes comme ça, ça se vend un petit peu partout. Amazon, en pharmacie, euh, euh, Orchestra, peu importe. Et pour pas cher du tout. Euh, pas besoin de prendre quelque chose qui coûte super cher. Euh, passons maintenant aux sucettes. La totote. Donc, est-ce que vous comptez euh, donner la sucette à votre enfant ou pas Sachant qu'il y a certains enfants qui naissent avec ce besoin de succion. Euh, ma fille, Cyrine, est née avec ce besoin-là. <rire> Elle voulait que euh, sucer mon sein, que têter mon sein. Et, euh, alors qu'elle qu n'avait pas faim du tout. Et moi, j'en avais tellement mal et marre que je lui ai donné une tétine. Donc... Pour les petites sucettes, je vous recommande les Philips Avent. Donc j'ai essayé d'autres marques, mais ça n'a pas marché avec elles. Chaque fois ça tombait. Ou euh, c'était gênant. Ou je sais pas, c'était bizarre. Ou la taille ne convenait pas, etc. Donc moi j'avais pris euh, les Philips Avent. C'est une marque que je vous recommande à 100%. Ils viennent même avec un petit bouchon. Je trouve ça très hygiénique. C'est génial. Vous pouvez les faire, les faire bouillir, les passer au micro-ondes, dans un stérilisateur, etc. Ils restent intacts. Et ça existe en deux ou trois tailles, je pense. Donc moi, je prends les 0,6 mois et puis les 6 jusqu'à 18 mois. Mais je dois vous dire que euh, bébé euh, vers 1 mois, vous pouvez lui donner les 6 à 18 mois. Parce que quand c'est gros, euh, ça tombe moins. Et ça vous évite de faire des allers-retours. Ça, c'est mon expérience personnelle avec Cyrine. Et puis, vous aurez besoin d'un petit attache-tétine. Les attaches-tétines, vous pouvez en trouver partout, voilà. Pour éviter que ça tombe, quand bébé la perd, pour éviter que ça tombe par terre. Euh, il faut en avoir plusieurs parce que quand le bébé commence à attraper des choses, euh, c'est vrai que la nuit, c'est bien de lui mettre des, plusieurs tétines dans son lit. Comme ça, il, vous, il, il évite de vous réveiller la nuit pour demander sa tétine et il la cherche tout seul pour la remettre dans sa bouche voilà, il, il peut en trouver plusieurs à côté de lui euh, par rapport à la tétine, donc ma fille Cyrine euh, en a mis jusqu'à ses deux ans euh, la journée et la nuit après euh, voilà, on a jeté, euh, on, a, on a arrêté de mettre la tétine la journée parce que je lui, je lui ai fait comprendre qu'elle était grande etc. Elle avait, elle avait même pas 2 ans je pense, elle avait peut-être 18 mois ou un truc comme ça. Donc la journée elle en mettait plus mais elle en avait quand même besoin le soir pour pouvoir dormir parce qu'elle avait ses habitudes etc. Comme elle a pas de doudou et tout. Donc elle a gardé la tétine jusqu'à ses 3 ans la nuit. Et voilà euh, pour son anniversaire des 3 ans on a décidé voilà, de... de d'éteindre les bougies, de souffler sur les bougies et de prendre une petite paire de ciseaux pour couper la tétine et la jeter dans la poubelle elle a accepté pour, euh, pour ouvrir à ensuite ses cadeaux donc elle a accepté, elle a jeté, c'est vrai les deux premières nuits c'était un petit peu difficile elle essayait de me demander sa tétine et moi je disais non c'est fini t'as 3 ans maintenant es une grande etc et au final elle a jeté euh, je pense que euh, je n'ai pas l'impression que euh, la principale cause d'avoir une malformation des dents c'est les, les tétines. Je n'y crois pas trop. Donc euh, voilà, vous pouvez poser la question à votre dentiste. Mais moi, ce que je sais, c'est que ici en Europe ou aux États-Unis par exemple, presque tous les enfants ont besoin d'un appareil dentaire pour euh, la voilà, corriger. Euh, les, les, les les petits défauts de, de dentition, de denture, ou je sais pas, dentition, je sais pas comment on appelle ça. Euh, donc, voilà. Après, chaque maman fait ce qu'elle veut. Il y a des enfants qui n'ont jamais eu besoin de, de, de tétine, d'autres qui ont, qui ont eu besoin jusqu'à leur 5-6 ans. Ça dépend. Voilà, ça c'est mon, mon expérience. vous aurez besoin d'un groupillon, euh, faites attention parce que... Euh, il a des goupillons qui se vendent mais qui ne servent pas à grand chose euh, je vous recommande le Philips Avent. je ne l'ai pas sur moi ici pour vous le montrer mais il est vraiment nickel il est génial, euh, il tient toujours, pourtant j'ai essayé d'autres marques mais voilà au bout d'un certain temps les poils partent dans tous les sens euh, vous aurez besoin d'un petit égouttoir pour vibrants. il en existe pff, une tonne donc vous mettez ces petits bâtons, vous les placez ici dans les petits trous et après pour faire égoutter les vibrants quand vous les lavez comme ça, vous ne mélangez pas les biberons avec la vaisselle. C'est plus hygiénique, on va dire. Et puis, vous pouvez stériliser vos biberons. Donc ça, c'est un stérilisateur pour biberons. Mais pour être honnête avec vous, ce n'est pas nécessaire. Vous pouvez prendre une grosse marmite, euh, une grosse cocotte, mettre tous les biberons dedans, les faire bouillir pendant minimum 7-8 minutes. Et après, laisser refroidir pour les égoutter. Ou, voilà, si vous avez... Euh, l'occasion d'avoir ce, ce, ce stérilisateur, donc voilà vous prenez un stérilisateur, vous mettez un petit peu d'eau, vos biberons à l'intérieur et vous le passez au micro-ondes pendant quelques minutes. Donc ça c'est pas vraiment nécessaire, c'est juste quelque chose qu'on m'a offert, mais euh, si on me l'avait pas offert, je n'aurais pas mis mon argent là-dedans parce que ça ne vaut vraiment pas le coup, vous pouvez faire bouillir tout simplement. Euh, les biberons et les tétines de, de vos enfants. Donc, si vous m'avez suivi euh, pour ma liste de naissance précédente, quand je vous ai parlé de ce, de ce que j'avais préparé pour Cyrne, etc., je vous avais montré un chauffe biberon de chez Philippe Savent aussi. Donc, est-ce que je vais vous le montrer aujourd'hui Non. Ce n'est pas quelque chose que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est quelque chose que. Euh... Je vous, euh, je vous recommande d'éviter au maximum. C'est quelque chose qui ne m'a pas été utile. Si vous avez un micro-ondes à la maison, c'est largement suffisant. Ou encore, vous pouvez chauffer de l'eau au préalable, préparer dans un... Dans un... dans un... comment on appelle ça Un un thermos, voilà. Vous mettez de l'eau chauffée dans un thermos et après, au moment où bébé réclame son biberon, vous préparez tout de suite le lait rapidement, euh, voilà, sans façon, sans perdre de temps. Un chauffe biberon ne va vous faire que perdre du temps. Moi, qui croyais qu'il me va mettre utile, surtout la nuit, quand je me réveille, etc. Je me suis dit, allez, je vais le mettre à côté de moi la nuit, dans ma chambre, et je vais préparer le biberon rapidement et le faire chauffer. Alors non, c'est quelque chose qui va vous faire perdre beaucoup de temps. Ça met du temps à chauffer. Euh... C'est vraiment pas utile du tout, donc je vous recommande pas ce, cet objet-là. Ensuite, vous aurez besoin aussi de, voilà, le lait, bien sûr, choisissez un lait qui convient à votre enfant. N'hésitez pas à changer si vous voyez que euh, ce n'est pas, pas suffisant, pas, euh, ça ne lui convient pas. Il euh, y, y a des biberons qui sont épais, il y a des laits épais, il y a des laits euh, enrichis ça dépend, posez la question à votre pédiatre, c'est lui qui, qui pourra vous aider euh, n'oubliez pas les bavoirs c'est très important, donc vous avez des bavoirs comme ça en tissu tout simplement ça c'est bien pour la naissance ensuite vous avez des bavoirs un peu plus grands avec un scratch derrière et avec du plastique donc ça, ça évite de mouiller les vêtements et de changer à chaque fois Sinon au début aussi comme bébé n'est pas habitué aux biberon, etc il se pourrait que le lait parte dans tous les sens Donc c'est bien aussi d'avoir des torchons comme ceci en coton. Voilà, c'est comme des alèses, vous pouvez en trouver jetables ou je sais pas quoi Mais ceux là moi je me rappelle que je les ai eu quand j'étais à l'hôpital Et voilà j'en ai pris avec moi plusieurs, ils étaient là à l'hôpital et j'en ai pris plusieurs Franchement ils sont de très bonne qualité Sinon, vous pouvez tout simplement utiliser des petites serviettes, mais voilà, qui soient tendres, on va dire. Alors, il y a quelque chose dont moi, j'ai vraiment besoin. Euh, je sens que, voilà, ça m'a vraiment été utile euh, durant le... Euh, voilà, quand j'allaitais Cyril, au début, les premières semaines, vous avez besoin de savoir si votre enfant euh, mange bien. Est-ce que bébé euh, prend du poids ou perd du poids, etc. Donc, pour cela, je vous conseille euh, une balance. Voilà. Donc ça, je peux pas vous dire où est-ce que vous pouvez la trouver. Euh, J'imagine dans des pharmacies ou dans des magasins euh, spécial bébé, maman, etc. Puriculture. Donc ça, c'est euh, une balance qu'on m'a offert. Et je trouve que euh, ça m'a vraiment été utile et je recommande à toutes les mamans. Euh, c'est vrai qu'au début ici en Belgique, euh, la sage-femme doit venir minimum six fois chez vous à la maison pour peser bébé, etc. Mais moi, ça m'énervait tellement que... Euh, parce qu'il y, y, y a des moments où elle venait quand bébé dort. Alors j'ai pas envie qu'elle la réveille pour uniquement la peser. Donc moi ce que je faisais, avant de lui donner le bain à ma fille, je la pesais et je notais son poids. Comme ça quand la, la, la sage-femme elle venait, je lui donnais uniquement le poids. Voilà combien ma fille elle a, euh, elle a pris ou pas. Donc euh, voilà, ça m'a vraiment été utile. Ensuite il y a une question qui revient souvent. Est-ce que je donne de l'eau à mon bébé est -ce, ou est-ce que j'allaite uniquement euh, Est-ce que je donne des tisanes, etc. Donc, pour éviter euh, tout ce qui est colique, euh, moi, personnellement, j'ai donné des tisanes à sirine. Euh, ça lui a été vraiment bénéfique. Ça l'a vraiment aidé pour les coliques. Donc, euh, vous pouvez donner une, euh, des tisanes à base de camomille, à base de fenouil, des grains de fenouil, et des grains de cumin. Euh, voilà, graines de camomille, grains de fenouil, grains de cumin. Sinon, vous pouvez aussi donner de l'anis, un, un tout petit peu d'anis une tisane d'anis avant de dormir c'est vraiment très apaisant, ça calme avec la camomille et le bébé dort comme, comme pas possible donc voilà c'est euh, ce que je vous recommande euh, sinon je ne donnais pas de l'eau euh, non je ne donnais pas d'eau parce que j'ai allaité ou encore quand je donnais du lait, je crois que les biberons de lait suffisent quand est-ce que j'ai commencé l'alimentation de ma fille, Cyrine Alors j'ai commencé très très tôt. J'ai commencé euh, vers 3 mois et quelques, voire 4 mois. Parce que, comme je vous ai dit, elle avait besoin de, de, de, de, de trucs consistants pour euh, arrêter, la, euh, arrêter les, le problème de régurgitation. Et voilà, j'ai pas eu de soucis avec ça du tout. Euh, alors, euh, je pourrais vous parler de l'alimentation du bébé plus tard. Mais maintenant, c'est surtout pour la liste de naissance. Donc je continue. Alors quand bébé commence à manger, vous aurez besoin, bien sûr vous pouvez préparer des purées par vous-même, euh, avec euh, une dans une casserole, faire bouillir ou étuver à la vapeur, etc. Mais moi j'ai utilisé le baby cook qui m'a vraiment sauvé la vie. Celui-là vient de chez Beaba Et je vous le recommande à 100%. Il est vraiment magnifique. J'ai utilisé ce baby cook pour euh, faire plein de petits, euh, petits repas pour bébé, pour ma fille, Sirine. Donc ça fait cuire à la vapeur et ça mixe en même temps. Euh, chose que je trouve géniale. Après, quand vous avez une quantité en plus ou quand vous faites une grosse quantité de, de, de purée et que vous ne savez pas comment la conserver ou vous voulez sortir et prendre avec vous cette purée, etc. Euh, je vous recommande les petits pots Philips Avent qui viennent qui viennent avec leur couvercle. Euh, donc voilà. Ils sont étanches donc euh, voilà vous, vous pouvez les mettre au cangélo, au frigo, au lave-vaisselle, au micro-ondes euh, ils restent intacts euh, c'est marqué ici combien de millilitres il y en a donc vous pouvez savoir combien vous avez donné à votre enfant vous pouvez noter ici la date de la préparation et ce que ça contient à l'intérieur et puis pour les bouchons, les bouchons sont nickel aussi donc c'est des bouchons qui sont étanches franchement rien à dire, ça c'est un truc dont je pourrais jamais m'en séparer vous pouvez aussi les stériliser comme je vous ai dit. Euh, si bébé veut boire de l'eau, un petit jus, une petite tisane, euh, vous aurez peut-être besoin d'une petite tasse à bec. Personnellement, je n'ai pas eu besoin de ça. Euh, je suis passée du biberon au verre avec Cyrine. Donc elle, elle a refusé de boire euh, dans, dans, dans, dans ce truc-là. Donc c'est un truc que j'ai acheté pour rien. Et après, bon, quand bébé commence à manger par lui-même... Bien sûr, des petites assiettes qui passent au micro-ondes, euh, comme celles de chez Philips a et qui viennent avec euh, voilà, des cuillères, fourchettes, comme ceci. Euh, vous voyez, euh, en, en plastique, mais ce n'est pas un plastique euh, cheap. voilà C'est quelque chose qui passe au micro-ondes, qui passe à, au lave-vaisselle, etc. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous recommander aujourd'hui pour l'alimentation du bébé. Euh, sinon, au final, quand bébé commence à faire les dents, c'est bien de lui donner un truc comme ça à mâchouiller. Euh, ça, c'est des... Euh, ça c'est des anneaux pour, pour les dents, euh, vous pouvez trouver un peu partout, celui-là quand il y a un petit liquide, vous pouvez le mettre au frigo, au congélateur, le temps que ça refroidisse un peu pour pouvoir soulager les dents de bébé. Donc voilà, je crois que je vous ai parlé de tout ce qu'il faut pour, euh, pour bien nourrir bébé, tout ce qui est nécessaire au début et même après, j'ai cité quelques trucs pour après. Euh, voilà, c'est tout ce qu'il y a dans ma liste de naissance, je ne prends pas plus, je ne prends pas moins. Euh, c'est vraiment, c'est des choses qui, euh, qui m'ont vraiment vraiment vraiment été utiles euh, et dont je ne me, je m'en sépare pas et euh, c'est des choses aussi que j'ai recommandées à, à Chahara, ma soeur euh, pour sa fille euh... <coughs> Après voilà quand bébé grandit bien sûr pour manger il faut une chaise haute c'est clair etc. Donc toute la liste sera complète dans la barre d'informations comme ça vous pouvez voir d'où est-ce que j'achète ces, ces trucs là. Donc vous, vous allez trouver toute la liste avec la marque que j'utilise, le lien d'où est-ce que je l'achète pour que ça me coûte moins cher bien sûr. Et si vous avez d'autres suggestions, d'autres trucs que vous utilisez et que vous trouvez vraiment géniaux, vous pouvez me les noter en commentaire. Je serais ravie de pouvoir lire ça. Et c'est bien aussi de partager ces informations avec les autres nouvelles mamans. Parce que quand on est nouvelle maman, on est vraiment novice, on ne sait pas par où commencer. Euh, mais voilà on apprend avec le temps voilà bon. euh, je vous fais plein de gros bisous j'espère vous revoir très bientôt dans l'autre épisode dans le prochain épisode qui sera toilette du bébé, je vous fais plein de gros bisous à très bientôt, ciao ciao